Salut à tous et bienvenue sur Andro Créativité. J'ose espérer que vous allez bien. Je suis André, et aujourd'hui, je vais vous parler des moyens de gagner de l'argent facilement et très rapidement sur Internet. Que vous cherchiez à gagner un peu d'argent supplémentaire ou que vous souhaitiez travailler à temps plein en ligne, il y a de nombreuses opportunités disponibles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 méthodes simples pour gagner de l'argent en ligne. Méthode numéro 1. Les sondages rémunérés. La première méthode pour gagner de l'argent en ligne que nous allons examiner est les sondages rémunérés. De nombreuses entreprises cherchent à recueillir des opinions sur leurs produits et services, et elles sont prêtes à payer les utilisateurs pour répondre à des sondages en ligne. Voici quelques exemples de sites de sondages rémunérés pour donner son opinion en ligne. En premier on a Swagbuck. Swagbuck est un site populaire qui permet aux utilisateurs de gagner de l'argent en répondant à des sondages en ligne. En plus des sondages, vous pouvez également gagner de l'argent en effectuant d'autres tâches en ligne, tels que regarder des vidéos, effectuer des recherches sur le web et plus encore. En deux, on a Toluna. Toluna est une plateforme en ligne qui permet aux utilisateurs de donner leur opinion sur des produits et services et de participer à des sondages rémunérés. Vous pouvez également participer à des enquêtes en ligne et des tests de produits. En troisième position vient Vandal Research. Vandal Research est un site de sondage en ligne qui rémunère les utilisateurs pour donner leur avis sur les produits et services. Vous pouvez également gagner de l'argent en participant à des enquêtes en ligne et en regardant des publicités. En quatrième place, on trouve Survey Junkie. Survey Junkie est un site de sondage rémunéré qui permet aux utilisateurs de donner leur avis sur une variété de produits et services. Vous pouvez gagner de l'argent en répondant à des sondages et en accumulant des points que vous pouvez échanger contre des cartes cadeaux ou de l'argent. Il est important de noter que les sites de sondage rémunérés ne garantissent pas un revenu stable et élevé. Les rémunérations peuvent varier en fonction de la quantité de temps que vous consacrez à répondre au sondage, ainsi que de votre profil et de votre expérience. Il est également important de faire des recherches sur les sites avant de s'inscrire pour s'assurer qu'ils sont fiables et paient leurs utilisateurs. En termes d'efficacité, cela peut varier en fonction de votre profil et de votre emplacement géographique. Il peut être utile d'essayer plusieurs sites pour voir lesquels fonctionnent le mieux pour vous et offrent des rémunérations attractives. Passons au suivant. Méthode numéro 2. Les sites de freelance. La deuxième méthode pour gagner de l'argent en ligne que nous allons examiner est les sites de freelance. Si vous avez des compétences en matière de rédaction, de conception graphique, de programmation ou d'autres domaines, vous pouvez offrir vos services sur des sites de freelance. Voici quelques exemples de sites de freelance et leurs avantages respectifs. En premier lieu vient Upwork. Upwork est l'un des sites de freelance les plus populaires, offrant une grande variété de tâches de freelance, de la rédaction de contenu à la programmation en passant par la conception graphique. Upwork permet aux clients de publier des offres d'emploi, auxquelles les freelancers peuvent postuler. Les freelancers peuvent également créer un profil pour montrer leurs compétences et leurs réalisations, et les clients peuvent les contacter directement pour leur proposer des projets. Upwork prélève une commission sur les projets, allant de 5% à 20% en fonction du montant facturé. En deuxième position, on retrouve freelancer.com. Freelancer.com est un site similaire à Upwork, qui propose une large gamme de projets de freelance dans divers domaines. Les clients peuvent publier des projets et les freelancers peuvent postuler pour les travaux qui les intéressent. Freelancer.com prélève une commission sur les projets, allant de 10% à 20%, en fonction du montant facturé. Five est en troisième place. Five est un site de freelance qui se concentre sur les projets à bas prix. Les freelancers peuvent créer des J, qui sont des offres de services à un prix fixe, généralement à partir de 5 dollars, et les clients peuvent acheter ces J. Five prélève une commission de 20% sur les projets. En 4, on a Toptal. TopTal est un site de freelance haut de gamme, spécialisé dans les projets de développement web et logiciels. Les freelancers doivent passer par un processus de sélection rigoureux pour être acceptés sur la plateforme, ce qui garantit que seuls les meilleurs talents sont disponibles pour les clients. TopTal prélève une commission sur les projets, mais elle n'est pas divulguée publiquement. En ce qui concerne mon avis, je pense que le choix d'un site de freelance dépend en grande partie des compétences et des préférences personnelles du freelance. Les sites comme Upwork et Freelancer.com offrent une grande variété de projets, ce qui peut être idéal pour les freelancers qui ont des compétences dans plusieurs domaines. Fivé est peut-être mieux adapté aux freelancers qui se concentrent sur des tâches spécifiques et qui sont prêts à travailler à des prix inférieurs. Enfin, Toptal peut être un excellent choix pour les freelancers spécialisés dans le développement web et logiciels qui sont prêts à travailler sur des projets haut de gamme. Passons à la partie suivante. Méthode numéro 3. Le marketing d'affiliation. La troisième méthode pour gagner de l'argent en ligne que nous allons examiner est le marketing d'affiliation. Si vous avez un site web ou une présence sur les réseaux sociaux, vous pouvez promouvoir les produits d'autres entreprises et gagner une commission sur les ventes que vous générez sur des sites comme Amazon Associates, Clickbank, Commission Jonction et ShareASale. Passons à la quatrième partie. La quatrième méthode pour gagner de l'argent en ligne que nous allons examiner est la vente de produits numériques. Si vous avez des compétences en matière de création de contenu, vous pouvez créer des livres électroniques, des cours en ligne, des modèles de sites web ou d'autres produits numériques et les vendre en ligne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les moyens de gagner de l'argent facilement sur Internet aujourd'hui. Il existe de nombreuses autres méthodes pour gagner de l'argent en ligne, alors n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like et activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou si vous voulez savoir plus dans l'un de ces domaines, dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine